Écoutez tout le monde les Earthstoniens, j'espère que vous avez bien ce vidéo Vous allez avoir un deck absolument merveilleux, peut-être le nouveau meilleur deck de la méta Alors déjà, nous sommes dans une méta post-nerf, post-patch tout simplement. Hier soir a lieu un patch absolument merveilleux qu'on attendait évidemment, hein, donc c'était pas une surprise. Euh, énormément de nerfs, énormément de up, le DK va pouvoir être rejoué. Renatal euh, met maintenant 35 PV au lieu de 40, donc ça affaiblit les contrôles ce deck-là. Alors, ce pas un deck qui, qui existe depuis quelques heures. C'est un deck qui existe depuis quelques secondes. Je viens juste de le, euh, de le prendre, de le piquer, j'allais dire, de le prendre sur la chaîne Dunter Race, la chaîne Twitch Dunter Race, Il était en train de le jouer. Il était arrivé à cette version-là, une version absolument merveilleuse. Vous allez voir, je dis que c'est peut-être le nouveau meilleur deck de la méta parce que vous allez voir le win rate, vous allez voir comment se passent les games. C'est un deck mid-range, mais c'est pas une version agro. J'avais proposé un, un, un il y a quelques jours de ça, une semaine à peu près une version mono vert agro d'ailleurs qui est pas mal jouée mais cette version là c'est une version mid avec le fléau avec les géants avec Gargamoel, avec le bouffon on a vraiment euh, on joue vraiment sur le côté euh, cadavre donc c'est hyper intéressant c'est très méta Enfin très méta, très euh, extension pour le coup, très euh, très frais on va dire comme deck, c'est très puissant, ça a plein de plans de jeux différents, c'est tout simplement le retour des mid-range, c'est un vrai mid-range, je pense que ces, ces nerfs, ces up ont vraiment euh, permis, alors on va voir hein. en tout cas celui-là c'est un vrai mid-range et ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas des decks comme ça, mais je pense qu'il y en aura d'autres euh, pour le coup, donc on verra comment ça va évoluer, mais vraiment... Regardez la vidéo dans son entièreté, vous allez être sur le cul de la puissance du deck. Bref, euh, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un palouf ou un voleur. Voleur est toujours aussi fort. Voleur Aldagonia été énervé, mais voleur... Euh, alors on va tout virer, hein. l'idée c'est quand même de réaliser une courbe de mana agressive. On a un deck mid range, mais euh, pour que euh, les T4, les T5... Euh, les T6 et plus, enfin il n'y a pas de T6 mais admettons euh, En tout cas à partir du T4 pour que ce soit vraiment solide Il faut construire ça finalement sur un early game euh, stable et agressif euh, Est-ce qu'on fait euh, céréales Est-ce qu'on fait ramasse Écoutez on va plutôt céréales ici okay. on, va on va céréales je pense On va jouer tout de suite les céréales parce qu'on pourrait piocher un petit T2 euh, du style le Battlefield Necromancer qui nous permettrait tout de suite, enfin après remarque ça marche également avec Ramas Cadavre mais accessoirement on a nos céréales, on peut derrière curver T2, T3, T4 et accessoirement si on commence à curver ça, peut-être ça a plus de sens d'avoir justement les 4 céréales euh, mise on board. Ok, ok, euh, est-ce qu'on joue ça Je crois qu'on va le jouer au-dessus de la goule. Ça va chercher euh, la soldate, alors soldate sanguine c'est intéressant, 30 life. Euh, plus de Rénatal Est-ce que Bon là on est au tout Tout, tout, tout début finalement De cette nouvelle méta euh, C'est vraiment une nouvelle méta Pour le coup c'est intéressant Parce que je pense qu'ils Alors ils ont refait pas mal de cartes Ils ont up pas mal de trucs C'est très intéressant ce qu'ils ont fait Mais je pense que s'ils n'avaient touché Qu'au Natal, Je pense que ça aurait déjà impacté la méta Et ça c'est quand même assez cool Et en même temps ça veut dire Que, que la carte était quand même aussi problématique euh, Le petit baron le petit baron Oh On va faire un petit trade comme ça Bon plutôt sur lui Même si ça change pas grand chose euh... Ouais Shankrock peut être pas mal Dans ce match-up Peut être pas mal dans certaines situations Et vous voyez là Pour le coup Au prochain tour On pourra faire un joli gardien des tombes Bon dans tous les cas Ça n'aurait rien changé Si on avait fait la 1-3 tour 1 euh... Que dire sur ce deck Bah en fait, tous les décas les, les, les vont forcément euh, être meilleurs. Je pense que le mono vert, c'est celui qui va un peu plus, et c'est pour ça qu'on le voit un petit peu plus pour le moment, un peu plus profiter finalement bah, de, de cette nouvelle méta, parce qu'il y a un petit peu moins de contrôle, il euh, y a moins de Rénatal, donc finalement, le deck qui est a priori le plus aggro, c'est le mono vert, qui prend le plus rapidement le board. Euh, je pense pas que Shankrock soit intéressant ici. Je pense qu'on va faire ça. On va faire un petit trade ici. On va faire un petit trade. Donc il joue pour Keltalas. Donc le fait qu'il joue ça. Euh, bah, ça veut dire que c'est plutôt une version un peu mid-range. Alors voilà, encore une fois, maintenant on risque. Enfin, je dis encore une fois, mais je risque de le dire souvent. Mais c'est vrai que 30 PV, euh, c'est pas forcément aggro, c'est pas forcément mid. Ça peut être des contrôles à 30 PV. Parce que maintenant, est-ce que Renata... Alors c'est encore très tôt pour le dire. Hein. Euh, mais est-ce que Renata elle, est encore viable euh, voilà, ça c'est la question. Et c'est vrai que avant, avant Renatal il y avait des decks contrôles. Donc c'est pas Renatal qui a apporté dans la méta les decks contrôles. Mais ça, ça les a évidemment extrêmement améliorés. Ça a été la meilleure carte de contrôle. C'est la meilleure carte de contrôle de toute façon. Enfin, euh, bon, bon, bon. Bah écoutez, on est pas mal. La mort, la mort. On va faire la petite institutrice ici. Bah écoutez, c'est gourmand ça. Après, il y a transfert qui est très sympa aussi. Hein. Ah, je crois que c'est ça. Hein. En vrai, là-dessus, on a sûrement gagné. Là-dessus, on a sûrement gagné. C'est ça que j'aime avec ce deck c'est le côté agressif, le côté un peu value, un range quoi. Midrange qui ne pouvait pas exister dans les, dans les métas précédentes parce que tu étais un peu obligé de jouer 40 PV, mais forcément, si tu jouais 40 PV, ça fragilisait ton deck parce que tu avais envie d'avoir une sortie efficace, avoir les meilleures cartes à chaque tour. Et quand tu joues 40 cartes, c'est pas pareil que quand on joue 30. Mais en même temps si tu jouais que 30 cartes bah t'étais un peu fragilisé par rapport aux autres decks qui pouvaient être un peu trop ressembler mais qui jouaient 40 C'était ça le problème, enfin entre autres Euh écoutez on va faire un truc de ce style là Boum boum boum Et puis euh, j'ai pas compté mais j'ai compté En fait j'ai compté l'étal Mais j'ai compté très vite J'ai compté qu'une fois Donc je suis parti en mode de toute façon c'est le play à faire Dans tous les cas j'ai toujours le board J'ai de la réincarnation Donc voilà là j'avoue que j'ai joué assez vite Je vous déconseillerais de faire ça euh, mais après euh, c'est bien de se faire des petits frissons quoi. Mais après c'est pas un gros frisson Je pense que le play même si on n'a pas l'état on doit quand même le faire Parce que j'ai beaucoup de créa Et ça m'intéresse pas de juste grignoter, rajouter du board Grignoter à un moment il faut mettre un vrai coup d'impact Pour lui mettre un petit coup de pression Pour lui dire bon bah mec tu fais quoi T'as du board à gérer, soit tu fais une AO et tu meurs avec la goule Si je te laisse à 1 ou à 2 accessoirement Soit tu te heals mais tu, tu gères pas le board Vous voyez On va bah, tout virer Il nous faut les, les T1 Les T2 ça, ça va être la clé contre tous les euh, tous les matchups. Intéressant, les chamans qui peuvent revenir également. Euh, les chamans qui peuvent revenir. Les agros principalement, j'imagine. Les versions un peu... Ouais, mid agro. Je pense qu'on va, on, on va voir. Hein. Euh, J'ai pas trop envie de m'enflammer, mais... Euh, Est-ce que je le joue quand même bah, Oui. Hein. On risque de... Comment dire De retomber dans un... Dans un Hearthstone très board-centric, finalement. Avec moins de deck combo, un peu moins de contrôle également. Donc euh, vraiment basé sur les trades, basé sur le board. Et ça, c'est génial. Et ça, ça a été apporté... Euh... C'est juste ça. Hein, à fois. Non, mais du board, hein, ça nous va. Il euh, y a une extension qui a apporté ça. C'est... Bah, je crois que c'est Natria. Non, Natria c'est la dernière et je crois que c'était avant Natria. Non, c'est avant Natria. Il y a une extension comme ça qui a apporté vraiment un Hearthstone board centric Mais si je dis pas de conneries c'était avant Natria Enfin bref, en tout cas ça fait Tout ça pour vous dire que En vrai ça fait pas si longtemps que ça qu'on est, qu est repassé dans un Hearthstone combo Bon il y a eu plusieurs étapes dans Hearthstone évidemment Euh ouais ouais ouais Mais, ouais, ouais, mais je suis pas d'accord moi euh... Je suis Pas vraiment d'accord avec ce qu'il nous propose Ça c'est existant, mais plutôt ça je pense. Plutôt ça. Après c'est fort. Hein. C'est un sort à 3. Un sort à 3 de gestion. Mais là, comment on gère ce. Oh là ça va être compliqué. Bah là, il a eu la meilleure, le meilleur T10 du jeu. Je vais pas me plaindre, mais j'ai le droit d'accuser le coup quand même. Hein. Et je me plains quand même un peu. Non, ah, j'ai pas de questions là, j'ai juste envie de... J'ai pas envie d'être là là. <rire> ok. J'ai plus envie d'être là. Assez compliqué des hein. questions. On va gérer ça. Et on va faire le vizir. On réinvoque tout. Et on va faire le petit vizir. Ouais, c'est pas si mal, hein, ce qu'on est en train de faire. Euh... Ouais, moins 2, moins 2, moins 2. vampirique, c'est cool. Asphyxier me paraît un peu plus intéressant. Je peux juste pas le jouer maintenant. Mais... Écoutez, euh, va falloir construire petite étape par étape. Là, ça va. Là, dans cette game, enfin, je dis pierre après pierre euh, aussi bien. La deuxième pierre, elle va nous tomber sur le museau et ça va être fini. Mais là, on va essayer de reconstruire pierre après pierre. Il voilà. ne faut pas se, se dire, il faut tout de suite reprendre le board, on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment, vraiment faire les choses de manière précise, pas de stress, tranquillement. On va souvent perdre, il faut le savoir, on l'a en tête, ça, la défaite. Mais on donne tout, on fait les winning plays à chaque tour. Et puis, là, on a fait déjà un très, très beau winning play. Ça veut pas dire qu'on va gagner derrière, mais c'était déjà un joli tour. J'y crois honnêtement. Ça paraît dingue mais j'y crois. Par contre faut vraiment qu'il arrête, il a deux gnolls dans son deck, euh, c'est bon quoi. Ouais mais dans l'absolu je préfère presque ça. Hein. Franchement il n'y a pas de rip au moins. Ça c'est strong. hein. c'est très très strong Trade, trade Cadavre, trade, cadavre On a repris le board Ça paraît très ok Je pense bon, que c'est ça hein Je pense que c'est ça. Hein. Bah, L'avantage c'est qu'au prochain tour, il y aura un play à base de Taunt plus géant. Donc en fait là, on lui redonne l'initiative, mais on a quand même un, bo un petit board. Alors c'est très léger, il a une main pleine, on est... Encore une fois, on est toujours dans la défaite. Mais vous voyez, on était... On... En fait sur son énorme tour, on était genre à... en bas, en bas de la, de, la, de la montagne. Et donc voilà, on essaye de remonter. On va pas y arriver. Genre ça, faut le savoir. Enfin, c'est pas qu'on va pas y arriver, mais si on y arrive, c'est une game sur 10. Une game sur... Franchement, je, je... Ah, c'est toujours un peu compliqué de donner des, des, des pourcentages comme ça euh, avec le cul, si je peux dire. Mais là, on est sur une game sur 10, une game sur 11, je dirais quelque chose comme ça. Mais c'est pas une game où on a genre perdu d'avance, donc il faut se battre. Voilà. Après, voilà, si vous êtes un peu défaitiste, vous pouvez partir. Vous avez pris une grosse combo, mais bon, ce serait presque faire trop d'honneur à l'adversaire et... Je pense qu'il y a vraiment moyen de comeback. Et encore une fois, il n'y a que 30 PV et ça, boum Ça, ça percute. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai quand, quand même quelque chose de très intéressant à réaliser. Hein. Ça, ça, ça, ça. J'ai repris le board. Alors, je vais sûrement prendre une AOE. Mais j'ai de la réincarnation. Euh... Après, il a du Devolve. Mais quand bien même, ça laisse quand même des créatures. Vous voyez si on la gagne, celle-là, on peut vraiment dire je l'ai gagné Vous voyez, autant la gamme d'avant. Bon, ben bah voilà, la gamme d'avant, on, euh, on est allé tout dans le museau. C'était enfin c'était assez facile, il a pas fait grand-chose. On a fait quelques trades. On a l'impression que c'était un, un deck d'arène en face. Autant là, il nous a fait vraiment la combinaison incroyable avec double gnoll, double créature très tôt. Ça montre aussi la puissance du deck. Et donc oui, non, voilà. Euh, je parlais des phases Hearthstone, mais euh, justement, il y a eu des phases combo, il y a eu des phases board centric et tout. Chacun aime ce qu'il, voilà, aime, qu aime mais c'est vrai que la majorité des joueurs, la grosse la grosse partie de la communauté, on aime le vrai Hearthstone, si je peux dire, c'est-à-dire board contre board. Euh, moi, j'aime les decks combo... Et euh, voilà, je pense que je suis une minorité, hein, des gens comme moi qui, qui aiment les, les, les decks combo, qui aiment, euh, gagner, qui aiment jouer tout seul, entre guillemets. Même si j'adore euh, les games comme ça, hein. pour le coup je trouve ça hyper intéressant. Les games... Enfin là, il y a vraiment une prime au skill, au skill cap. Combo, il y a une, y a une prime à bien maîtriser ton deck, donc au fait d'être réfléchi, d'avoir passé du temps à comprendre le deck, donc c'est un peu du bachotage, entre guillemets. Et avec ce genre de deck, il y a vraiment une prime à au skill pure d'Hearthstone, c'est-à-dire à la technique pure de bien trade au bon moment, bien face au bon moment. Ça c'est quand même du vrai Hearthstone, il faut quand même le reconnaître. Bref. Et je l'étale. Plus 1, plus 1. Là j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 6 créa, donc ça, ça fait 6 et 6, 12, donc ça fait 30, c'est ça. J'ai compté 30 Ok Alors euh, là pour compter c'est un peu comme Fury Sanguinaire C'est à dire que vous comptez pas carte par carte Enfin je sais pas mais Chacun a sa technique mais Moi ma technique euh, bah, que j'utilise maintenant depuis euh, 8 ans C'est vraiment Je prends la carte et je considère que c'est comme une carte qui met des dégâts Vous voyez Si on décide de calculer le létal ici Donc par exemple j'ai mon truc qui donne plus 1 plus 1 sur chacune chaque... de mes créas ici donc je compte le nombre de créa, donc je me dis ça, ça met 6. Ça, ça met 6 et je compte ce que met mon board. Et vous voyez, je rajoute. Donc là, j'avais compté euh, 18 on board, plus 6, plus 6, donc 30. Vous voyez. Alors, voilà il y en a, ils vont dire bah, je, ça, c'est plus 1, ça, c'est plus 1. Le problème, c'est que c'est plus facile de calculer comme ça. Comme ça, tu peux te dire je mets que ça pour avoir 24. Et derrière, je mets 24 et accessoirement, je peux mettre une autre créa. Enfin, vous voyez, vous avez comme ça, vous pouvez vraiment séparer des blocs. Vous avez trois blocs. Les créatures... Une puissance, une autre puissance, sépulcrale. Et vous avez, à partir du moment où vous n'avez pas l'étal, vous pouvez derrière recalculer des lignes de play alternatives. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'est mieux que de dire, bah, je, si je mets toutes mes puissances, ma créature, elle met comme ça, ma créature, elle met comme ça, parce qu'à la fin, aussi bien, si vous n'avez pas l'étal, vous n'allez pas jouer les deux puissances. Vous allez peut-être en faire une, et avec les 4 mana restants, faire un, un quelque chose d'autre, vous voyez. Donc voilà. C'est vraiment un conseil, là, pour le coup... Euh, L'expérience c'est vraiment une meilleure façon, enfin c'est une bonne façon, une très bonne façon de calculer De faire comme ça, comme Furie Sanguinaire on dit bah c'est euh, 5 créa donc la carte elle met 15 voilà. Bon, quête, le retour des quêtes, intéressant, bizarre d'ailleurs 35 PV, on a rien à faire, on va piécer Après on a le fléau mais je pense qu'on doit piécer il faut, euh, deux... enfin, il faut euh, jouer T2 aussi. Donc T2, T3, T4. Voilà, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Ok, bim. Bon, 35 life, ça change quand même pas mal la donne, hein. franchement. C'est quand même quand tu joues aggro ou quand tu as quand même un deck qui a vocation à tuer l'adversaire et pas juste l'amener à la fatigue, il euh, y a quand même de la gourmandise. Hein. Bon, c'est un beau bébé. un beau et gros bébé est-ce que je fais institutrice ou je fais créa créa je pense que je vais créa créa je pense que je vais créa créa c'est un peu le but hein. c'est on va pas euh... en fait institutrice ça se fait trop facilement trade par le, le répandeur de peste oh waouh. c'est vraiment quel oh, oh. Oh, wow, wow. Ça c'est sûrement un play un... Presque instant lose Mais en même temps j'ai une main tellement strong Que je peux pas dire que c'est un play instant lose C'est comme la gamme d'avant Genre c'est oh j'ai perdu et en fait Non on va reconstruire Après c'est un prêtre Il a double amulette Oh là là mais <rire> il a tout lui hein. Il a tout ce gars Après ah, je peux trade avec ça Et mettre du board C'est bien de commencer à les jouer ces trucs je le fais hein. J'en profite d'avoir le petit ramasse cadavre ça me j'ai pas envie que ça proc dans seigneur et ni dans institutrice et euh, là j'avais ça et ça ça m'allait même si la pioche c'est pas mal mais j'ai une main c'est lourde waouh ça arrête jamais le gars oh, c'est pas mal en vrai C'est bien d'utiliser les cadavres. Ouais, ça reste strong, hein. c'est des beaux bébés. Hein. Ça fait un beau board, je recrée tout de suite. Euh, oui, c'est bien d'utiliser les cadavres pour le géant, quoi. Okay, ça, c'est chiant. Ça, c'est un peu chiant. On a la frappe. On va le laisser. On va sûrement le laisser, parce que de toute façon, il va faire la cathédrale dessus. De toute façon, notre plan, c'est d'aller full face. Et à un moment, de, ouais, de le blesser, quoi. Mais... C'est une game qui est, est compliquée. Il nous a fait la bonne AOE là, la bonne combinaison de cartes. On va essayer de se battre quand même, je, je suppose, mais. puis on va faire ça, ça. On va tout droit. Prochain tour, on va sûrement faire le seigneur. Et ensuite on fera le fléau. Donc là on est vraiment en mode mid-range. On est agressif. Il nous a géré notre agro. Bon bah good story. Hein euh, bien, bien joué Batman. Et derrière on va maintenant lui proposer le T8, le T9. Et puis si tout ça c'est géré. Bah écoutez on va... On, on applaudit pas parce que c'est un prêtre mais... Dans notre tête il y aura un petit singe qui fera comme ça quoi. <rire> mais ouais c'est l'idée quoi. Là pour le coup bon, voilà. Il y, y a des games on peut pas les gagner parfois. match-up compliqué contre... Euh, ah, contre un curé en plus. Et ça, ça me plaît, je subtil. Oh, il a osé. Il a osé faire ça. Euh, bon, en vrai, je gagnais, là, sur, euh, sur le, le sépulcral. C'est rigolo. On trade et on fait un seigneur, un énorme seigneur. Je crois que c'est pas choquant. Juste comme ça bah, j'ai pas envie que mes... mes créatures elles vont être énormes Je vais pouvoir en envoyer euh... Bah, euh, J'envoie tout hein. En vrai c'est pas si grave euh, En fait mon board il est quand même en mode setup létal Donc il faut, il faut quand même que je puisse rentrer des dégâts Et le prochain tour c'est le fléau Donc là Ouais tourbillon donc on le savait C'est pour ça que c'était bien de trade et en même temps d'aller face Et j'avais peur qu'il me setup un létal ce gourmand donc là, boom. Et puis euh, voilà quoi. Est-ce qu'on a eu des bons? Pourquoi j'ai envie de mourir. Pourquoi j'ai eu les pires cartes du jeu vidéo? Il y a rien en, il rien en réincarnation, il y a rien en, il y, a en pa y a pas de panache là. Oh non, mais j'ai perdu là-dessus, je crois. En vrai, j'ai gagné avec puissance sépulcrale. Mais c'est pas cool, hein? Euh, sérieux, en plus, on va devoir lui redonner 35 life. Là, c'est nimble. En vrai, c'est vraiment nimble parce que c'est vraiment une situation où il ne faut pas avoir des 2-1. Là, normalement, il y a des 4-4, des 5-5, des... Angoisse. Il est rarement aussi mauvais, le fléau. Hein. Franchement, je crois que je, je l'ai un petit peu joué quand même. J'ai dû en jouer une dizaine quoi depuis le début de, de l'extension des fléaux. Je crois que c'est le plus mauvais que j'ai vu. C'est le plus mauvais de très loin. Et encore, c'est dommage qu'il a pas la réponse. Hein. Oh là là, ça tue le plus gros. Bran. Bon, Bran, ça, c'est cool. En vrai, Bran, ça, c'est cool, hein. se fait. D'abord à l'étal, j'ai quand même compter. C'est 15. C'est 25. C'est frustrant. C'est frustrant en vrai, hein. franchement, hein. parce que vraiment, il a, il a eu beaucoup de réussite ce, ce jeune homme. Hein. Un jeune homme en passant. Hein. Bah je le full face. J'ai pas le droit de le laisser. Euh, faut pas le res laisser respirer. Oh, D'accord. Hein, je n'avais pas l'étal. C'est ça. Hein. Et il est à 10. J'ai encore un peu de, de trucs en main. Je crois que ça me dérange pas. Wow, il est pas bien. Ça veut dire s'il fait ça. Il est pas bien. Bon, j'ai gagné. Vamos Vous voyez comme quoi, il faut se battre et la puissance de ce deck, c'est cool. Hein ça suffit pas. Nice Bon, on a bien enchaîné, hein mais c'est aussi le but du deck. C'est le but de jouer 30 cartes aussi. Hein Vous voyez, on a des sorties qui sont, qui sont vraiment solides. et. Ouais, ça change rien. Nice. Super cette game. Franchement, elle est magnifique cette partie de jeu vidéo. J'ai 2 wins, je suis légende. 1, 2, 3. Ah non, c'est 3. Sachant que tous les matins, je fais 2 à 3 concede. Genre en général, quand je me lève, je concede 2-3 fois sur le jeu. Donc vous imaginez, là en quelques jours. Je serais passé légende à, en commençant à 0-3 chaque jour et en jouant euh, pour les vidéos quoi, principalement. Comme quoi, hein, les decks que je propose, là ils sont forts, hein, pour le coup. Mais 3 concites parce que sinon comme ça, je, au moins je peux rester en diamant parce que... J j le truc c'est que si je concite pas en vrai en... Parce que vu que je suis souvent en étoile, en étoile, de, euh, étoile bonus, enfin en ser... pas en étoile bonus, pardon, en série en... Non, c'est étoile bonus, c'est pas série de victoire. En étoile bonus 10 ou 11. Le problème, c'est que tu passes très très vite légende quoi. En vrai, euh, sans le voir, en, en je sais pas, 5-6 heures, tu passes légende en 4-5. Ouais, en vrai, même 4 heures dans l'absolu. Donc, euh, ouais. Donc, le, ça fait maintenant pas mal de temps que je fais le concede et je trouve ça plutôt. Ça me permet de rester diamant. Et là, accessoirement, bah en fin de saison, je passe quand même légende quoi. Voir 2. On a une belle sortie là. Hein. 35 life, intéressant. Mono rouge, j'imagine. Peut-être mono bleu. Mono bleu aussi peut clairement profiter de ce Renatal. Ça fait le blissement du ré -natal. Ok Doki. Bah, écoutez ça, c'est strong hein. Ça c'est strong, In tout ça, in tout ça. On a une belle sortie. Belle sortie un peu agressive. C'est ce qu'on veut. Bon après j'aimerais bien quand même passer les gens avec Druid J'ai le choix. <rire> je, peux pas, je peux pas non plus concede mais.. Ok. Là c'est bien parce qu'on grignote, ça l'emmerde, je pense c'est un deck qui a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de heal dans son deck, à part s'il joue des cartes neutres. Mais normalement il n'y aura pas beaucoup de heal donc. Euh... Boom. Ok. Pour le moment on est bien, après c'est un board qui est quand même facilement gérable euh, vu qu'il a des A.O.E. Enfin des... <rire> anti Je pense qu'on va juste faire la frappe. On verra. Ah le gourmand. Ok. Un peu relou ça. Bah, L'avantage c'est que maintenant on a le gardien. On peut trade into gardien. En vrai, c'est peut-être mieux que ça. J'aime assez. De glace. En fait, c'est bien de commencer à jouer euh, les, les cartes qui mangent les cadavres. Parce que ça va faciliter l'arrivée du géant aussi. Le géant va arriver assez vite. Voilà, mine de rien, j'en ai déjà utilisé 6, des hein, cadavres. Ah, toujours le board, les PV continuent à baisser, faut juste pas lâcher le... cette pression quoi. Faut juste pas lâcher la pression. On peut limite jouer Bran comme ça. Juste pour le ouais, on verra. Ah ça c'est tentant, hein. Je crois que c'est tentant. Bran, ramasse, ramasse, Face. Ça fait beaucoup de cadavres, qui est plutôt cool. Euh, on, comme ça, parce que la puissance, elle en prend pas mal aussi. Et, et ouais, je pense qu'il ne faut pas jouer trop contrôle dans un match-up où on est à 24, où il y a beaucoup de burst. Il a pas mal de cartes en main. Je pense qu'il faut jouer très très énervé. On ne cherche pas à value dans ce matchup. La value elle sera pas bonne pour nous parce que si on value, bah ben, ça veut dire qu'on n'agresse pas. Et si on n'agresse pas, ça veut dire que nos PV vont diminuer et qu'on va se mettre dans une situation de se faire l'étal à un moment. Donc euh, autant être très agressif et puis. bien, il gère pas Bran et puis nous on peut topdecker des trucs. Pas des trucs, mais. Je crois que je vais faire la puissance ici. Je vais faire la petite puissance. Euh, bon, Fléau, il arrive dans Milan. C'est très très problématique. Je trouve pas mes, mes petits... Euh, mes petits grain crates. En anglais. <rire> Les petits grain crates. Céréales, là. Les petites euh, caisses. Hasta luego. Ok. Ok. J'ai toujours de créas. Oh, waouh. Il doit avoir une main méga lourde. Ah non, si, quand même. Ouais, bah, il doit aller quand même dans une créa. Écoutez il n'est plus qu'à 9 Faut tenir hein. Si on fait fléau on devrait gagner dans le match Mais après lui il a du burst Faillissons Faillissons faillisson. euh, C'est des boards qui sont quand même relous Bon après il va gagner de l'armure Dommage mais il va gagner de l'armure Mais c'est des boards qui sont quand même bien relous hein, Ces petites 1 là sont difficiles à tuer quand il est bas comme ça en PV. Bon, en vrai c'est une game je pense qu'on gagne sur le Lord euh, le, euh, le Gargum, Gargamel. Il euh, y a souvent, sûrement l'Army la, of the Dead qui peut être pas mal. que euh, il a des AOE mais il les a déjà utilisés. Ah, il en a d'autres. Hein. Ouais. On va arriver à ce fléau, on est à 20, ça va très très vite. Hein. En vrai il peut faire Là par exemple il peut nous tuer en deux tours, hein. il met 5 dégâts dans, dans le visage, il nous gèle et derrière il nous bute. quoi. Donc euh... Je pense qu'il a sort à 7, ce qui est quand même assez probable, on a perdu ce match. Ouais. Ah non. Enfin, il peut l'avoir à. Ouais. Il reste... oh, ok. C'est un play très contrôle, ce qui me va. C'est-à-dire qu'il fait rien derrière. Il reste à 4. Ouais, ça me va. En vrai là, il est pas très gros son tour. Hein. Pas juste que nous on top deck des trucs existants, quoi. Bon ça, ça peut être gourmand. Gardien ou géant Géant c'est gros mais il peut le geler. Je pense gardien c'est mieux. Je vais trade la 1 je crois. Parce qu'en en fait j'ai un play tellement strong derrière avec le fléau. Même si bon, il pourra geler mon board. Je pense qu'il aurait dû setup un truc. Enfin je sais pas s'il a le sort à 7 en main mais. On y croit, on y croit. On y croit. De toute façon, si je pioche un. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu parlé fort dans le micro. Euh, si on pioche un sépulcral, on a gagné. On fait cool sépulcral. Enfin, un peu relou ça, mais. Je gamme même sur sépulcral. le fléau. On va avoir des trucs cool, cette fois. Ouais ça va. Hein. Est-ce que Je sais pas. Je crois qu'il faut tuer Bran quand même. Hein. Ça m'ennuie. Hein. Ça m'ennuie vraiment de tuer Bran mais je crois qu'il faut le faire quand même. J'ai un beau board, il peut pas le gérer avec son truc. A priori, il a pas de gel, il l'aurait fait avant. Il aurait vraiment essayé de setup un létal. Rappe de givre, ça c'est un super nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il va essayer d'y aller au compte goutte. Ça c'est super. Il va essayer d'y aller au compte goutte en espérant qu'il n'y arrive pas. Et ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il va il va me laisser des créas. il enfin, y a des chances qu'il me laisse des créas. Parce que souvent, ces AO elles font deux. Donc, si elle fait 2, la 1-3 elle reste, 4-4 ça reste. Non, il pourra envoyer un truc dedans, la 4-4 elle reste, il est à 7. Donc, c'est pareil, sur Sepulcral je gagne. Je peux remettre du board. Faire oui. ça. C'est des games qui sont pas évidentes, hein. C'est des games qui sont pas évidentes. Waouh, pour le moment on est à 4-0. 3, 3, euh, 4-0. Hein. Police deck. Hein. En plus, il est, il est pas encore, personne le connaît encore, ce qu'il a pas été proposé sur les sites. Euh, vu qu'il était, était vraiment en train de le faire, donc franchement, là, si vous le jouez maintenant, je pense qu'il va être proposé demain ou après-demain. Vous le jouez maintenant, mais vous avez un win rate de Pluton. Hein. Parce que si bien c'est le meilleur deck de la méta, et on le sait pas encore. Serviront non je veux pas garder Fossoyeur Fossoyeuse pardon Bon les céréales c'est cool oh, C'est pas forcément fort Il joue une version contrôle Pas dans ce match Est-ce qu'il va jouer des créas Peut-être relique des illusions 30 life en tout cas Ah on oh, va ça joue déjà 30 life Illidan Ok, petite céréale. Bon, c'est aussi l'intérêt de jouer céréal quand tu joues 30, euh, 30 cartes, quoi. Quand tu joues 40 cartes avec céréales, c'est quand même beaucoup moins fort. Cavo Oh, nice! C'est très bien, ça. Je sais pas s'il faut pas Bran. Il n'y a pas forcément l'anti-bet sur Bran. En fait c'est un paratonnerre tellement gros Que peut-être qu'il va devoir faire un mauvais play pour tuer Bran Et Mais nous on s'en moque au pire on fait baron derrière Enfin, C'est juste une carte de plus Donc là c'est juste que je pense que dans cette game c'est pas. Un... Je vais rarement faire euh, Tour 7, Bran plus un truc Donc euh, autant le faire maintenant je pense Et peut-être euh, L'embêter voire l'emmerder Ah vous voyez Ah vous voyez c'est magnifique ça c'est magnifique, hein. il a utilisé tellement de cartes pour tuer Bran Ouais c'est sublime là ce qui. Ouais là le Bran il est très très important dans cette game hein. Très très très important Ouais ça le met vraiment dans Enfin pas dans une situation périlleuse Mais vous voyez il a dû faire sa fureur à 1 Plus ce petit truc qui est quand même une carte extrêmement puissante une Fill Et il l'a fait maintenant quoi D'ailleurs c'est plus 4, hein, c'est 6 C'est le tracker qui voit mal Peut-être qu'en faisant comme ça on voit mieux Ouais c'est 6 de... en vol de vie soif de manassis Que je vais attendre ça. Je vais, je vais attendre. Je vais pas le jouer tout de suite. Je pense que je vais vraiment essayer de le setup. Euh... Ah, il a des créables, c'est cool pour nous. Ah, ça reste chiant, mais on fait beaucoup. Tosh. Donc ouais, je vais vraiment attendre parce qu'à un moment, il va me setup euh, une Jace. Et je pense qu'à ce moment-là, je... après, il faudra choisir le bon timing. Mais je pense qu'à un moment, je vais me retrouver dans une situation où j'aurai un gros board. Faut voir. Ouais, ça reste chiant, mais Fallait trade trades, hein. Petit à petit. Notre hein. main, elle est grosse. Un peu trop. Cool, quoi. incroyable mais ça ah, non ça me paraît méga gourmand en vrai en mode un peu contrôle ça me paraît assez gourmand. Hein. De toute façon, je peux peut-être le battre en contrôle. Hein. J'ai une main qui est assez lourde. Hein. Seigneur, fléau, j'ai 10 de cadavres. Là je suis en train de me faire agresser, donc euh, c'est pas grave de changer. Et c'est l'intérêt et la puissance des decks mid. C'est que c'est des decks qui, qui peuvent changer de, de tempo. C'est des decks qui peuvent agresser et ils peuvent partir sur un plan de jeu un peu plus late. Enfin, tous les decks peuvent faire ça, mais là on peut le faire avec un vrai pourcentage de win. Hein. Vous voyez un deck aggro, s'il commence à contrôler, bon, il va quand même 99% du temps mourir derrière, quoi. Waouh. Ça c'est pas mal quand En fait c'est pas mal parce qu'au prochain tour je vais faire ça Et le seigneur il va être monstrueux Il va mettre des monstres, il va vraiment être pas mal Donc j'aime bien l'idée là et l'avantage c'est que j'aurai Double Giant. Donc j'aurai Seigneur qui mange mes cadavres into Double Giant. Donc je lui propose vraiment quelque chose de gros. Et ensuite il y aura le Fléau. Le problème c'est que c'est un deck qui peut facilement mettre 30 quoi. Faut voir. Hmm. Ouais ok. Je connais ça. J'apprécie pas ça. <rire> Je connais, j'apprécie pas. Très bien ça. Ça se trade tout ça. Tout se Boum. Bah 17 de cadavres. Là c'est la, la folie là. C'est la folie furieuse là. Bon, bah écoutez, on lui a proposé des, des énormes pommes de terre. C'est à lui de gérer maintenant. Et s'il gère, il y a un fléau. Et s'il gère pas, bah. Il... Voilà quoi. Il gère pas. <rire> à toi de jouer, mon grand. Bah, il peut le gérer ce board, hein, mais c'est compliqué. Hein. Bah, il peut le gérer. Non, en vrai, l'avantage. Ai... Vous voyez, là, on pense au Bran qu'on a joué et qui, qu'on lui a obligé. Enfin, comment dire, le Bran qui lui a fait utiliser le. En français, le fiel, en anglais, le Unleash fiel, ouais, le Unleash quoi, on gagne là, je crois que ouais, après on a plus de, on a 8 et 8, 16, 16 et euh, 16, euh... C'est l'état là. Ok. Ok Doki. 5-0. va y arriver. Hein. Ah mais c'est la dernière. C'est la dernière. <rire> trop cool en vrai. Il est trop cool ce deck. Il est trop cool parce qu'il y a tellement de, de façons de gagner. La première game on a... on a gagné de manière très très agressive. Genre T5, T6. Et en fait les games d'après on a gagné plus vraiment comme un mid. C'est à dire on agresse et à un moment bah, l'adversaire soit il arrive à se défendre. Et s'il a un bon deck il y arrive ou s'il a une belle sortie il y arrive. Mais on a quand même cette possibilité de, de gagner avec des grosses cartes. Ou des grosses combinaisons. On va juste garder céréales ici. Oh. Double céréales. Ouais mon ouvert, ça va être un vrai bon deck maintenant franchement Mon ouvert, ça va être un vrai vrai bon deck Mage Bah mage il a pas trop été nerfé hein. Mage Control, ça reste toujours un très bon deck Il a été nerfé par Renatal Et... euh... Oui, si ça jouait euh... Oh oui, ça jouait Rénatal. Hein. Oh oui, ça jouait Rénatal. Hein. Donc, si là, il a été nerf par Rénatal, quand même. Je préfère faire le céréal ici que le pouvoir. Parce que je ne vais pas forcément T4 faire transfert plus céréal. Je risque de faire un T4 aussi. Personne à votre pas forcément la puissance, mais. Peut-être le, le Tombe Guardian ou Teacher. Étrangère louche. C'est rigolo, je joue wildfire étrangère louche. Parce que ça c'est plutôt une carte qu'on trouve dans voleur en général. Dans voleur qui se camoufle au début. Ma foi. Bon. Ça c'est chiant hein, le wildfire T1, ça améliore énormément le winrate quand même du deck. Ça veut dire que c'est pas un big. Un big, ils aurait pas des Wallfire. Ça veut dire que c'est un contrôle, j'imagine. Je la sens mal cette game, à un moment il faut bien perdre une fois et je pense que ça va être celle-là, mais je vais quand même me focus, hein. Okay. Ah, ça. On va trade parce que c'est un deck qui met quand même du burst. C'est quand même un deck qui met du burst. On a armé des morts ici qui est cool Pour commencer à trigger sur les, les géants Donc ça sera objection hein. en général c'est quand même objection comme carte Donc faut faire gaffe, peut-être faut lui donner un champ J'ai pas envie de perdre mon bouffon même si, c'est quand même un deck qui, qui burst, même si on dirait pas. Informatrice anonyme, ok, très bien. Peut-être une version tempo-mage, tempo-secret. Hein. Tempo ouais, bah c'est tempo-secret. Hein. Tempo-secret. Il peut y avoir un contre-sort. Je pense qu'il y a objection. Et très bien. En croque derrière. Et très bien. Euh... Et il reste rune. Très bien. Quoi trade, hein? trade. Ouais, je... On est pas bien. On n'est pas bien du tout. Là il nous a fait la grosse sortie tempo. Cet apprenti-là, il nous a éventré. Je pense que là, c'est fini. Il faudrait une army, un army of the Dead, là. En fait, j'ai des setups qui me font gagner. C'est une into une autre carte. Ça, c'est pas mal, hein. Le problème, c'est que ça peut être une autre objection, quoi. C'est énervé, hein. Bon, malheureusement, c'est fait tempo. C'est rare parce qu'en vrai, ces matchups là, c'est plutôt des très bons matchups. Empiriquement, les, les decks tempo comme ça mage ne détestent mais absolument détestent jouer contre des decks agro mid avec, avec beaucoup beaucoup de créatures. En général, les meilleurs matchups de ça, c'est les decks contrôle. Justement, les decks contrôle parce que t'as du burst, t'as de la présence de board et t'as les secrets. Donc en fait, tu tu t'arrives bien à gérer contrôle. Enfin, en fait, combo et contrôle, c'est son meilleur matchup. Là, c'est assez drôle finalement qu'on qu perde dans ce match. Ouais, on peut partir, mais je me dis, allez. C'est un deck avec fléau quand même. Je le fléau, il y a moyen de revenir. Hein. En fait, s'il si si trouve pas son. Mais ouais, c'est ça, c'est un aggro. Hein. C'est vraiment un deck anti-control, anti-combo. Je pense que c'est un deck qui peut revenir dans la méta aussi. Ok, bon. Je hein. la sortie était très belle. Dommage, on n'y arrivera pas dans cette vidéo. Dernière, à part si on joue, si on gagne très très vite. Et ce sera peut-être dans la prochaine, avec le droïde. <rire> J'espère. Paladin. Ah Paladin, je pense c'est pas un très bon match-up. Paladin contrôle. Oh waouh, wow. c'est bien dit ça. On va tout virer. 21 bon, T1, on n'a pas la pièce. Ok, cool ça. Bah, souvent les céréales, ça c'est quand même une carte excellente. Quand même du 3 vert. On n'a pas de T2, mais bon. Ok Au pire, la goule est pas mal pour aller casser un boubou. Ouais, le match-up est bon si c'est un aggro ouais, Super, ça ouais. C'est juste pour le board, quoi. Non. La game peut durer un peu, je vais faire ce petit trade. Je pense que jouer ça à T3, c'est horrible pour lui. Ouais, si c'est un aggro, c'est un match-up vraiment excellent. Je pense que ça c'est pareil, c'est un deck qui aime jouer contre les decks contrôle, les decks combo, les decks un petit peu lents. On est énervé et en plus on a, voilà, encore une fois ce mot, on a de la résilience quoi. Nos créatures elles meurent, elles reviennent donc c'est vraiment une plaie. Et ça typiquement c'est trop compliqué pour lui de gérer ça. Ouais, c'est un espèce d'éboladin si je peux dire. Silence pour la France, ok. Ouais, ce ride-là doit être fait, je pense. Il a raison là-dessus. On fait vizir, est-ce qu'on fait institutrice Oh super ça. Oh waouh. <rire> La mort est agréable. Et oui, bien sûr. Je crois que je fais institutrice. Elle n'est pas gérable on board. Ça, ça met les 1 dans la main, c'est ça, quand ça meurt. Hein ouais, de re recrue. Et là, vous voyez, j'ai repris le board et je pense pas qu'il ait un late game comme moi. Donc en fait, je pense déjà son early game, il est plus énervé. Mais vu que c'est moins résilient, après, il joue des silences, donc euh, c'est peut-être un peu bizarre. Peut-être c'est un deck contrôle, mais qui jouera un early game... Keltalas, ok. On le fait maintenant, hein. ça permet de prendre le board, s'il a pas d'AO, il prend une, une énorme tartine. C'est un deck qui joue quand même des consécrations, qui joue des, des AO, donc euh, autant essayer de faire les AO le plus vite, enfin les, les, les boards, les, les cartes de board le plus vite possible. Oh wow. Ah, wow, ça aussi. C'est bien pour le le géant, je trouve. Chaque corps a besoin d'un seul cœur. Oh waouh. Je ah, crois que je vais juste faire double giant. Je ah, crois que je vais juste faire double giant ici. J'aurais pu faire un autre Fossoyeur, mais je pense c'est mieux de faire double giant. Ah la puissance de ça, c'est dingo. Hein. Croisé sanglant, votre prochain serviteur de paladin. Coute des PV au lieu des cristaux. Ouais. C est mort là non et 16 16 et 2 okay. votre de plus bah, Écoutez on va s'arrêter là <rire> Non on va s'arrêter là Après ça fait une vidéo trop longue Et, euh, et euh, bah, ce sera peut-être le passage des dans la prochaine vidéo pas forcément avec Druid en vrai, j'ai dit Druid, mais euh, on verra. Je vais sais. Si je vois, si je trouve des nouvelles versions de Druid, euh, par exemple un Druid sans Renatal, ça peut être sympa de voir comment sont construits les Druids sans Renatal. Je vais voir, euh, je vais rechercher un peu sur les internets. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez le deck, franchement, une vraie pépite. Hein. Pour le coup. Euh... Je connaissais pas le deck parce que j'avoue que j'ai fait les, les, les games avec vous. Hein, parce que j'ai pris le deck sur son, sur son Twitch et euh, je voulais tout de suite, quelques secondes après, je vous les proposer dans cette vidéo. Mais euh, ouais, étonnant. Franchement, étonnant deck. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde